La galope prend les moins, les peaux en carton d'autisme sont... comment à bouger. <contamination narration régulaine> On fait une conscience solitaire, mais un solitaire, c'est quelqu'un qui est très accompagné, qui est très entouré, parce que le bateau, il faut le préparer techniquement, mais les bateaux sont tellement excitants, on, on, on avait facilement au-delà des 30 nœuds. Quand je suis tout seul, qui qu prend la barre du bateau, ben, c'est le pilote automatique. Il barre 90% du temps de la course. Moi, c'est que 10%. Et bien souvent, ben, le, le, le pilote, il barre mieux que nous. Pourquoi Parce que, qu'il fasse jour ou nuit, le pilote, il fait ce qu'on lui demande. Tout seul sur un petit bateau comme ça, et ben, ça gaffe au gaz. J'étais en vacances chez mes grands-parents, pas très loin d'ici, en bête de saint brieuc Ils ont vu que j'ai été collé à à la véranda, à regarder les bateaux naviguer. Ils, dit, ils se sont dit, tiens, il a l'air intéressé par les bateaux, donc ils m'ont inscrit à un stage. Et à la rentrée, quand je suis rentré en Guadeloupe, euh, ben c'est devenu euh, mon activité principale. J'ai lâché le tennis, j'ai lâché d'autres activités. Même à l'époque, j'ai pratiqué l'équitation parce que mes parents étaient enseignants équestres. J'ai préféré passer mes journées sur l'eau, mes soirées sur un cheval. Vraiment très touché par le fait que les agents de Guadeloupe me considère toujours comme Guadeloupéen. Moi je suis très attaché à la Guadeloupe. J'ai fait toute ma scolarité. La Guadeloupe en les moins. Depuis qu'en 4 ans, ils sont... C'est quand même moins qu'à bouger. Depuis qu'en 4 ans, ils ont des en... en... en... en... en... en... en beaux C'est le cas de monter les bouches en moins. Très, très touché que la Guadeloupe m'associe encore comme un des siens. Voilà, avoir ce soutien là, vraiment pour moi c'est précieux. La Guadeloupe est une île. On a quand même un univers autour de nous qui est tellement incroyable qu'il est frustrant de ne pas pouvoir en profiter in the given.